qui partent la même pleurer Je m'appelle Manu Dienz et je suis batteur depuis environ 15 ans maintenant de manière professionnelle. J'accompagne San depuis 11 ans. une très très grosse tournée, hyper intense aussi du fait que c'était post-Covid et que c'est reparti très vite. Donc en ça, c'est vraiment une, une super expérience. Et puis c'est un projet qui a fait que évoluer dans le bon sens, je trouve, depuis euh, dix depuis ans. Euh, c'est vraiment une ambiance euh, familiale. Euh, on a essayé de faire ce qu'on fait encore une fois depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire servir au mieux la musique d'Aurel, avec Eddie, Faz, Escred aussi, en tant que musicien, d'amener un côté un peu aussi groupe, voilà. un peu live. Mais Aurel, je crois qu'il aime bien les groupes de rock, entre autres. Tu vois. Il est assez ouvert à ce niveau-là, donc euh, il y a une marge de discussion qui est hyper intéressante. Oh, quoi. Ça j'ai toujours eu un kit hybride, disons que là je suis presque revenu au kit que j'avais quand j'ai rencontré l'équipe il, il y a 10 ans, euh, hyper épuré, les deux tombas, c'est vrai que ça c'est une nouveauté pour moi, par rapport au projet d'Orelsan c'est un truc qui marche bien, euh, ça se marie bien parfois avec les, les montées en pression pour aller vers un solo de guitare. ça a toujours été ma marque de cœur. Et en fait, ce kit-là, c'est presque celui que j'ai toujours eu. Et pour ce qui est du hardware, ce qui est aussi nouveau pour moi, le côté euh, courbé dans les, euh, dans les tiges, euh, les pieds de cymbales. Et là, c'était vraiment la dimension euh, visuelle qui nous intéressait avec euh, Tibru, qui est donc le backliner de la tournée. Euh, on a vraiment monté ensemble ce kit, c'est un choix artistique euh, et au niveau du son, moi je suis hyper heureux et satisfait de ce que j'ai là. Quoi. On est sur du cipli, en érable. Dès que c'est boisé, dès que tu as un côté chaleureux, moi je vais être touché. C'est vrai que j'ai pris le parti pris de jouer un maximum de batterie acoustique parce que j'ai besoin de la vibration, parce que jouer l'électronique, c'est quelque chose qui m'amuse et qui est indispensable aujourd'hui. Mais disons que j'ai grandi dans des groupes de rock où je chantais, où j'étais batteur et où j'avais besoin d'avoir du son, en fait, quoi. Donc euh, les trigs, effectivement, j'essaie d'en mettre dès que possible. Comme ça, j'ai aussi le ressenti, moi, de la batterie acoustique et je peux demander à Jean, notre ingé Retour, de me mettre uniquement, par exemple, les sons acoustiques. mais euh, moi j'ai grandi avec des disques de jazz en fait donc euh, euh, Joe Jones, euh, l'orchestre de Duke Ellington, euh, tellement de batteurs Jenny Krupa que j'ai écouté quand j'étais gamin. Mais il y a Steve Gadd qui est mon batteur de chevet, Steve Jordan, euh, des, des artistes comme ça euh, toujours été baignés dans la musique euh, noire américaine aussi. En tout cas les, les, le rap c'est vrai que c'est un pour moi c'est un des enfants du jazz aussi, c'est presque en fait logique, j'ai envie de dire, avec le hip-hop. Voilà. Le rap c'est devenu un peu péjoratif comme mot presque parce que c'est la musique d'aujourd'hui. J'ai euh, énormément de projets euh, sur le feu. C'est quelque chose qui me maintient énormément. Même en tournée, j'essaie de travailler dessus. Je sais que là, une fois que la tournée d'Orelsan va se calmer, j'ai tous mes projets qui vont prendre le pas. Mon groupe Garçon Facile, mes chansons moi en tant que leader où je chante, où je compose, où j'écris. Et au niveau du jeu en live, ce sera toujours hybride, ce sera toujours un mélange, je pense, d'acoustique, d'électronique, puisque en tant que compositeur, c'est comme ça que je fonctionne aussi dans mon studio. J'ai autant des synthés analogiques, des orgues, que euh, des machines euh, pour euh, faire de la synthèse. Quoi.